Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je teste vraiment, et oui, le fameux vraiment, <rire> qui en agace plus d'un. Et aujourd'hui, je reviens avec un site qui est de plus en plus connu sur YouTube, donc c'est un site internet français qui est le site Misguided. J'avais envie de tester ce site tout simplement parce que j'en entends énormément bien sur YouTube et que lorsque je vais sur le site il y a tellement d'articles qui me donnent envie que j'avais vraiment vraiment vraiment envie de, de, de, de tester un petit peu. Alors les prix ne sont pas. Euh, c'est pas voilà, je vous présente pas aujourd'hui un site pas cher comme d'habitude où je vous prends, je vous présente pardon des sites chinois, donc des sites vraiment très très pas chers. Aujourd'hui c'est vraiment un site. Avec des prix euh, lambda, on va dire, des prix comme euh, Pull&Bear, Pimki, Zara, voilà, comme les magasins qu'on trouve euh, bah, dans nos villes. Sauf que là, c'est vraiment un site internet. Ce que j'ai adoré quand je suis allée sur le site, c'est qu'il y avait énormément de robes pull et j'ai un amour fou pour les robes pull. Je sais pas si vous savez mais vraiment les gros pulls, j'en je, ai plusieurs et je ne porte que ça en ce moment. J'ai pas pris énormément d'articles parce que comme je vous disais les prix ne sont pas euh, spécialement bas. Du coup j'ai pas voulu me ruiner non plus, j'en ai pour euh, 100 euros, je crois donc c'est déjà pas mal et je crois que j'ai 3 articles. Si jamais vous êtes étudiant comme moi, alors c'est pas étudiant lycéen, c'est vraiment étudiant étudiant quand je dis étudiant. Euh, genre, quand vous avez, si vous êtes en études supérieures, vous pouvez bénéficier d'une réduction étudiante de moins 20%. En gros, vous allez sur le site, euh, je suis dessus, c'est pour ça que je regarde par là. Vous allez sur le site, vous avez écrit réduction étudiante et vous cliquez dessus. Et en fait, vous allez vous connecter, enfin euh, voilà, vous mettez vos identifiants, je crois, de la fac ou de l'université où vous êtes ou quoi. Et du coup, ça va vous donner une réduction et un code de moins 20%. Et sur ce site, il y a très très très souvent des réductions, euh, genre quasiment tout le temps en fait, des codes promo de moins 20 ou de moins 10% sur toutes les collections. Euh, voilà, c'est très ponctuel comme promo, mais euh, là je suis sur la page d'accueil du site et je vois qu'il y a un code pour 100%. Cent... Un code de moins 20%. Si jamais vous avez peur que les tailles, que ça ne convienne pas, qu'il y ait un article qui vous va pas, que vous vous flippez un peu, sachez que les retours sont gratuits. Voilà, je précise parce que là pour l'instant j'en dis que du bien, je suis pas en partenariat, j'ai tout acheté par moi-même, c'est un peu le principe de la catégorie, je teste vraiment, hein, hein, pour ceux qui ne le savent pas. On livre en France métropolitaine, en Belgique et en Suisse, donc les Belges et les Suisses qui me regardent, vous pouvez également commander sur ce site. Voici comment le colis se présente, c'est un colis trop funky, donc je savais qu'ils étaient comme ça, et que j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, j'ai fait... Oh my god Oh my god J'ai trop hâte de l'ouvrir Donc euh, il est assez énorme et j'ai trop, trop hâte de... de bah, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti Let's go Allez, je suis comme une enfant aujourd'hui, bordel de fesses Et la livraison, euh, c'est très très rapide, hein. c'est quelques jours selon le mode de livraison que vous choisissez. Moi, c'est arrivé, je crois, en 3-4 jours, donc euh, c'est hyper rapide. Alors, premier article que j'attrape. Oh my god Oh my god Oh my god Parce que ça, quand je l'ai vu sur le site, j'ai fait... Je te veux Dans mon équipe cette blague était tellement nulle que je savais même pas si je pouvais la faire en fait. Genre est-ce que vous la validez Moi je la valide pas en fait. Donc il s'agit d'une veste en jean avec un petit col en mout. J'adore les vestes en jean. Les beaux jours arrivent donc c'est la période des vestes en jean. Oui il y a une saison aux vestes en jean. Oh là là là là là là là Oh je suis comme une enfant sérieusement. On dirait une gosse. Oh là là là là là là là là là là. Donc voici comment elle se présente, il s'agit d'une veste en jean couleur brute foncée avec de la moutmout -mout. mais en fait je viens de voir que la moutmout -mout, elle n'est pas qu'au niveau du col, elle est au niveau de tout le corps donc ça, ça va tenir chaud et je vais pouvoir la mettre dès aujourd'hui même s'il fait pas hyper chaud encore Je l'ai pris en taille 36 parce que c'est la seule taille qui restait et heureusement en fait parce que moi normalement je fais du 34 mais je pense que là ça aurait été un peu chaud Donc elle est comme ceci, elle est cintrée, c'est vraiment une veste courte en jean cintrée et la couleur est trop belle, on a des petites poches à l'avant, une petite fermeture, donc euh, trop jolie. C'est une veste, je crois qu'à la base elle coûtait 60€ et elle était en solde à moins 50%, donc je l'ai eu à seulement 30 30€. Et la qualité les gars, je vous le dis au toucher, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Comme je vous disais, il y a de la moumoute partout à l'intérieur et elle est tellement douce, elle est mais tellement douce, j'aime tellement, elle est trop belle. Elle est magnifique, enfin, bon alors elle ne va absolument pas avec la tenue que je porte actuellement mais elle me va parfaitement. Donc heureusement que j'ai pris une taille 36 et pas 34, ça aurait été chaud parce que là elle me va pile poil des bras. Enfin elle est trop belle et je vous dis la qualité est ouf Alors on continue, deuxième article que j'attrape. Ah c'est la fameuse robe pull. Alors les robes pull, en tout cas celle-ci je crois qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça. T'as deux tailles, t'as le choix entre deux tailles, soit c'est SM, soit c'est ML. Donc j'ai pris SM parce que moi je fais du S. Au toucher elle est trop agréable et oh j'adore, oh j'adore ce genre de robe, oh mon dieu j'adore ce genre de robe, elle est hyper classique, alors j'espère qu'elle va pas être trop longue. Au niveau de la longueur pour moi c'est parfait, euh, elle est ni trop courte ni trop longue, j'aime trop, donc c'est une robe pull vraiment très très banale en fait, j'ai vraiment pris un basique parce que les robes pull ça va avec tout, tu mets n'importe quelle veste avec des collants euh, à motif et des petites boots et là t'es refaite et t'es trop bien. T'es habillé assez classe et en même temps décontracté. Enfin, j'adore les robes pull. Donc, c'est un pull en fait euh, avec un col V en gris clair beige, un peu taupe. Euh, voilà, manche, manche longue et le bas, bah, c'est basique en fait. C'est vraiment très très basique, mais je vous dis avec des collants à motif. Moi, je fais souvent ça des collants à motif poids ou motif fleuraux, C'est trop joli, c'est hyper élégant et c'est. Enfin, moi j'adore, j'adore. Elle était à 15 euros, je crois qu'à la base elle valait 30 et elle était en solde elle aussi. Et moi je l'ai acheté 15 euros. Et vous voyez c'est ça le fameux bon, euh... le fameux bon, c'est le bon de retour ça s'il y a besoin de, de, de, de rendre certains articles. Il demande juste le motif, donc ça ne me va pas, je n'ai pas reçu le bon article, ne ressemble pas aux photos, trop grand, trop petit, article défectueux, mauvaise qualité, commande reçue trop tard, etc. Donc euh, vraiment euh... hyper pratique si jamais on a besoin de renvoyer un article. Et euh, bah j'adore voilà, j'adore, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, je kiffe à mort. Mes cheveux m'énervent, en fait, j'ai envie de les attacher, les gars. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà, la meuf, elle change de coiffure en plein milieu de vidéo. En gros, ça faisait euh, quelques semaines que je cherche absolument un jean. Enfin, euh, pas un jean, du coup, n'importe quoi. Un pantalon en simili-cuir, mais qui fasse pas de cheap. En fait, je cherchais pas un simili-cuir, je cherchais un, un pantalon enduit qui fasse simili-cuir, mais pas brillant, cheap, moche, et qui fasse euh, joli, et qui maille. Donc, euh je n'arrivais pas à trouver tout simplement. Et j'en ai vu un qui paraissait très joli euh, sur euh, bah, Missguided. En plus j'en cherchais un taille haute et il est taille haute donc j'ai un peu peur mais bon. J'ai pris un, un, la taille 34R. En fait vous avez, euh, quand c'est des pantalons, vous avez par exemple si vous faites du 34 comme moi, vous avez 34S, 34R et 34R. L, et en fait S, R, L ça va être la longueur, S ça va être pour euh, les petites, R ça va être pour les filles moyennes, et L ça va être pour les filles aux grandes jambes, donc moi j'ai hésité entre L et R, mais en fait il n'y avait plus L donc j'ai pris R, j'espère que ce sera pas trop court du coup Oh, oh j'adore, c'est exactement la matière que je cherchais, vous voyez c'est ce genre de matière euh, vraiment euh, bah, qui fasse, euh, bah, qui fasse euh, un peu rock mais pas trop non plus et qui fasse euh... oh, j'adore, mais j'ai peur qu'il m'aille pas en fait j'ai trop trop peur qu'il m'aille pas. Il est hyper élastique, il est vraiment taille haute pour le coup. J'ai trop peur qu'il m'aille pas. Bon les gars, je sais pas quoi en penser. Le pantalon en soi me va, c'est ma taille, euh, mais je sais pas si j'aime ou pas. Alors ça c'est un truc qui m'arrive très rarement, mais je ne sais absolument pas si j'aime. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me fait pas des très très jolies fesses et qu'il me met pas trop en valeur. J'ai l'impression qu'il plisse un peu trop. Et en même temps, je trouve que c'est pas. c'est pas trop moche, enfin. Je sais pas, vous savez ce que je vais faire Je vais attendre de lire tous vos commentaires Dites moi ce que, ce que vous en pensez Si je dois le garder ou si je dois le renvoyer Parce que j'ai encore un petit peu de temps On a 28 jours pour renvoyer le colis, enfin renvoyer les articles Voilà tout le monde, j'espère que ce petit jeu teste Vraiment euh, sur Miss Missguided vous aura plu C'est un site qui est vraiment très connu Enfin euh, en tout cas de plus en plus sur Youtube Et qui est adoré et je vous avoue j'ai un coup de cœur. Les articles sont d'excellente qualité Il y a un choix énorme sur le site Vraiment j'aurais pu acheter énormément de choses Le problème c'est que mon porte-monnaie n'est pas extensible non plus, hein, on va pas déconner, je suis youtubeuse mais il y a des limites, hein, hein. J'espère euh, que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des articles et dites-moi pour le pantalon, surtout je compte sur vous, euh, j'adore quand même l'effet taille haute comme ça, mais je sais pas si ça me va c'est ça le problème en fait. Donc moi je vous recommande vraiment ce site, je pense que vous trouverez votre petit bonheur et euh, n'oubliez pas qu'il y a très souvent des codes promo donc à la limite le jour où vous y allez si vous n'en trouvez pas, attendez peut-être un peu parce qu'il y en a vraiment très très régulièrement. Et euh, bah, en tout cas moi j'adore et je pense que je referai d'autres commandes et surtout je vais acheter plein de robes pull sur ce site, c'est sûr. J'ai vu aussi des t-shirts de groupe de rock, je vais en acheter, c'est sûr. Voilà. N'hésitez pas à me dire d'autres sites que vous voulez que je teste, toujours pour les jeux, je teste vraiment, euh, dites-moi tout ça en commentaire, et puis voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux, très gros bisous, ciao If you don't move, I'm gonna kick your ass.